Salut à toi investisseur efficace, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série stratégie immobilière qui va parler de la colocation. Moi c'est Alexandre, je suis investisseur immobilier et auteur du blog librimo.fr. Aujourd'hui on va parler de l'agencement idéal pour une colocation et des règles à respecter pour le confort et le bien-être de tes locataires. Juste avant, tu peux télécharger mon livre « Comment s'enrichir dans l'immobilier quand on est débutant » C'est gratuit, je te mets le lien dans la description et maintenant, on y va Une des choses les plus importantes dans une colocation, ce sont les pièces d'eau. Lorsque tu vas avoir plus de deux locataires dans ta colocation, il faut au moins prévoir une deuxième pièce d'eau, type soit une salle de bain complète, soit une simple douche à l'italienne. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que les, euh, la majorité euh, de tes locataires seront des étudiants. Donc pour peu qu'ils soient de la même promotion dans la même université, eh bien il de commencer donc à la même heure et ça va être la cohue le matin pour aller se laver. C'est pourquoi il est important que deux personnes en même temps puissent aller se laver et donc il faut deux euh, salles de bain ou au moins une douche à l'italienne à côté d'une salle de bain. Pour plus de confort, tu peux aussi éventuellement installer une salle de bain privative dans chaque chambre. C'est un petit peu plus coûteux mais ça a l'avantage d'être loué plus cher et ça règle tout de suite le problème des salles de bain communes. Donc l'avantage c'est une salle de bain par chambre et du coup il n'y aura plus de problème le matin pour aller se laver. Ce qui m'amène à un second point, c'est les toilettes. J'estime que au-delà de quatre colocataires, il faut prévoir au moins un deuxième toilette donc si encore une fois dans la salle de bain privative par chambre il y a un toilette c'est pas un souci mais autrement si euh, toutes les pièces sont communes en dehors de la chambre comme la salle de bain eh bien il faut prévoir au moins un deuxième toilette à partir de 5 colocataires pour une question euh, de bonne organisation et de confort encore une fois si tu manques de place dans ton appartement pour réaliser une deuxième salle de bain dans ce cas là il faut envisager de récupérer la cuisine Bien sûr, je ne parle pas de prendre une douche au milieu des casseroles, pas du tout. Simplement déplacer la cuisine. C'est-à-dire de faire une cuisine à l'américaine. Intégrer donc la cuisine dans un grand séjour. Dans un appartement par exemple de 100 mètres carrés, on peut imaginer facilement un séjour assez grand d'au moins 20 m carrés. Donc une cuisine pourrait s'intégrer facilement dedans. Une cuisine ouverte. Et ça permettrait de récupérer une salle de bain qui ferait 8-9 mètres carrés. Et au moins, euh, il y aurait déjà les évacuations d'eau et les arrivées d'eau. Donc c'est relativement facile pour les artisans de récupérer tout et de pouvoir faire une très jolie salle de bain. Évidemment, c'est un coût à ne pas négliger. Une salle de bain est assez chère à créer. Mais malheureusement, à partir de 3 locataires ou 4 locataires, vous serez obligé d'en créer une deuxième. Pour un souci de rentabilité ou simplement si l'agencement est un peu particulier dans ton appartement, il est tout à fait possible de supprimer le séjour. Évidemment, à supprimer le séjour, il va falloir installer un peu plus de confort pour tes locataires. En installant par exemple une télé dans chaque chambre afin de remplacer bah, une des premières utilités du salon, à savoir regarder la télé, et éventuellement essayer de rajouter des belles prestations, avoir vraiment un très beau bureau, avoir un beau dressing, vraiment que la personne ben, ne se sente pas euh, dans une cage à lapin, qu'elle se sente vraiment euh, dans une belle colocation, avec une belle chambre et qu'elle se dise « bon, ben, j'ai pas de séjour mais c'est pas grave parce que ma chambre est, euh, est une belle pièce de vie ». Si tu souhaites en savoir plus sur la colocation, n'hésite pas à aller voir ma troisième vidéo qui va porter sur l'emplacement idéal en colocation. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à t'abonner à la chaîne et à sonner la petite cloche afin de recevoir une notification lors de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, d'ici là, porte-toi bien, fais de bons investissements. à plus tard. Ciao